Bienvenue au CMI Rennes. Ce service est dédié à l'accueil des étudiants, doctorants et chercheurs des établissements membres du CMI. Nous avons 12 établissements et 4 organismes de recherche partenaires et nous, les accueillons, nous vous accueillons ici, à la Cité internationale, pour nous trouver c'est facile, nous sommes au cœur du centre-ville, à deux pas de la station de métro Charles-de-Gaulle et très proche des principales lignes de bus qui vous emmènent sur les campus de Beaulieu, de Villejean et éventuellement de Kerlan. Le CIMIREN est un centre de service Euraccess rattaché à l'association Euraccess France. Euraccess France a pour but de faciliter la mobilité et l'intégration des doctorants et chercheurs internationaux. Nous vous aidons pour toutes vos démarches qui vont vous permettre de faciliter votre installation en France. Cela va commencer avant votre séjour, vous aider pour vos demandes de visa, les contacts éventuels avec les ambassades, mais également toutes les informations pratiques pour pouvoir vous installer en France avec votre famille. Une fois que vous arrivez en France, nous sommes là pour vous accompagner pour vos démarches essentielles, que ce soit votre demande de titre de séjour ou validation de visa, votre affiliation à la Sécurité sociale ou votre couverture santé, mais également la recherche de logement, l'accompagnement pour votre demande d'aide de la CAF, mais aussi vos ouvertures de comptes bancaires, vos démarches avec les impôts, vos démarches pour votre vie quotidienne, mais également la scolarisation de vos enfants. Le CMIREN, ce sont aussi des activités culturelles et d'adaptation afin de vous permettre de vous intégrer facilement avec vos collègues et vos camarades français. Nous vous proposons un agenda culturel avec nos partenaires culturels de la ville de Rennes, que ce soit l'Opéra, le Théâtre National de Bretagne, la Paillette et toutes les institutions majeures de la vie culturelle rennaise. Nous vous proposons également de découvrir et connaître la culture bretonne et française au travers de nos excursions en Bretagne et au Mont-Saint-Michel. Nous organisons également des afterwork des rencontres avec des startups rennaises pour faciliter votre intégration professionnelle. Nous avons également des cours de FLE, des cours de français langue étrangère en partenariat avec le CIREF de l'Université de Rennes 2 que nous vous proposons pour vous mais également pour vos conjoints. Des événements rythme, la vie culturelle du CMI Rennes toute l'année, nous organisons une international Students Day à la rentrée afin que vous puissiez récolter toutes les informations principales de ce qui se fait à Rennes et nous organisons également une Coupe du Monde de foot en partenariat avec le stade rennais qui est l'événement phare pour tous ceux qui aiment le sport vous êtes un doctorant et un chercheur international vous arrivez à Rennes n'hésitez pas contactez nous que ce soit par mail ou par toutes nos plateformes de réseaux sociaux que ce soit Twitter Instagram, Facebook et notre chaîne YouTube, bien évidemment, où nous avons des petites vidéos-capsules. où Vous pourrez retrouver toutes les informations principales sur euh, qui fait quoi à Rennes pour le transport, le sport, la santé, etc. À très vite au CMI Rennes.